Euh, merci des réponses que vous, avez, euh, que vous nous avez faites au niveau de la commission et moi je me, résolis, je, je me réjouis de cette euh, résolution qui quand même prend enfin en compte la souffrance de ces malades. Parce qu'on a parlé d'errance thérapeutique. Je ne sais pas si vous vous imaginez, et ça a été dit par ma collègue Gris, il y a souvent une très mauvaise compréhension de cette maladie parce qu'elle a une forme chronique qui n'est pas du tout dans l'agenda et la formation des médecins. Et il y a une espèce de déni de cette maladie parce qu'elle ne rentre pas dans les codes. Ce qui fait que les malades, eh ben, ils, vont, ils sont en France, ils vont en Allemagne, etc. D'où votre proposition d'une meilleure harmonisation. Parce qu'il faut absolument qu'il euh, y ait des moyens de diagnostic efficaces. Et ce n'est pas parce qu'on a des tests négatifs qu'on n'a pas cette maladie. De même, il faut faire des groupes de travail, c'est ce que vous avez proposé, pour qu'il y ait un échange de bonnes pratiques, à la fois sur le diagnostic, sur le dépistage et aussi sur le traitement. Vous voyez qu'il y a des pays qui refusent ce traitement avec énormément d'antibiotiques. Euh, et puis, il y a cette formation des médecins. Regardez, dans toute la problématique de santé et environnement, souvent, les médecins sont mal formés à ces problématiques-là. Et enfin, euh, augmenter la recherche, le financement et la reconnaissance de cette maladie en tant que maladie professionnelle. Donc il y a un enjeu fort et c'est là où l'Europe apporte un plus, une valeur ajoutée pour à la fois mieux comprendre l'état des lieux, mieux comprendre cette maladie et bien sûr mieux la soigner.